Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live dédié aux stages et aux alternances. Je suis ravie de vous accueillir et vous pouvez voir qu'on est dans un décor très différent d'habitude puisqu'on est dans une salle de musculation mais pas n'importe laquelle. Nous sommes aujourd'hui dans la salle de musculation du Stade français Paris dont nous sommes partenaires et qui a eu le plaisir de la gentillesse de nous inviter aujourd'hui pour notre live. Autour de la table, j'accueille aujourd'hui Steve, Florence et Marine. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Alors bonjour à tous, euh, je suis Marine Gilanton, consultante confirmée en organisation et en management. Bonjour à toutes et à tous, je suis Florence Réal, la directrice du Recrutement France chez Talent. Bonjour à tous, je m'appelle Steve Ndeutinda et je suis ingénieur consultant junior RPA chez Talent. Merci pour votre présence aujourd'hui à ce live. Je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent sur les différentes plateformes que vous pouvez nous poser des questions en commentaire. Euh, en back-office on a une équipe qui est chargée de, vous, de, de répondre à vos questions et on en prendra un maximum en fin de live. Donc voilà, allez-y, posez-nous votre question. On est vraiment là pour vous faire découvrir l'envers du décor de Talent. Alors pour commencer, Florence, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Talent en quelques mots, puisqu'on a sûrement des personnes qui ne connaissent pas. Bien sûr Céline, alors Talent, c'est une entreprise de conseil, un cabinet de conseil en transformation et en innovation donc un cabinet de conseil en transformation par la technologie. Nous sommes présents en France et à l'international. Nous sommes environ 6000 collaborateurs. En France, nous, en, nous sommes présents à Paris, mais également dans les régions, dans les grandes villes en région. Et à l'international, nous sommes présents sur les cinq continents. Pourquoi ce live aujourd'hui Alors, on, nous avons trouvé que c'était un format intéressant pour parler des opportunités de stage et d'alternance que nous proposons aux étudiants. Être, faire un stage dans une, un cabinet de conseil ou travailler dans un cabinet de conseil, ça peut paraître très abstrait pour des étudiants. Et donc, ben, l'idée, c'était de convier nos anciens stagiaires pour expliquer un petit peu ce qu'ils font, pourquoi ils ont rejoint Talent et répondre éventuellement à des questions. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux depuis combien de temps vous êtes chez Talent alors moi, je suis arrivée en janvier 2020 pour mon stage de fin d'études. Donc ça fait maintenant euh, presque trois ans euh, que je suis chez Talent et euh, j'ai enchaîné ensuite sur mon CDI en juillet 2020. En ce qui me concerne, je suis chez Talent depuis avril. J'ai terminé mon stage de fin d'études en octobre et depuis lors, je suis en CDI chez Talent. Donc c'est tout récent Effectivement, fraîchement embauché. <rire> tu viens de quelle école Je viens d'Efré Paris. D'accord, tu as fait quoi comme formation J'ai fait deux ans de classe prépa intégrée et je me suis spécialisée en système robotique et drone. Et toi Et moi j'ai fait une école de commerce, donc complètement différent. Euh, j'ai fait l'ESCA École de Management, euh, un Master 2 Consulting. On a des profils complètement du coup, différents. Florence, c'est euh, quelque chose d'habituel dans un cabinet de conseil Alors euh, c'est très habituel, en tout cas chez Talent. Et euh, c'est une volonté, on, euh, on, on s'adresse vraiment à des étudiants alors qui font des études supérieures, hein, qui suivent un, une formation Bac plus 5, euh, mais vraiment qui peuvent venir de tous horizons. Donc euh, école de commerce, école d'ingénieur, master universitaire, vraiment on est ouvert à tout type de profil. Vous savez quoi votre poste maintenant, tous les deux Alors, euh, ben moi, je suis consultante confirmée euh, du coup en, en organisation et en management. Euh, donc, je travaille sur l'ensemble des problématiques qui traitent l'accompagnement des collaborateurs, euh, surtout dans le cadre de grands projets de transformation. D'accord. Et en, en mission euh, rapidement Et actuellement, par exemple, je suis en mission dans un grand groupe bancaire français euh, dans le cadre de l'accompagnement euh, sur un changement d'organisation, donc euh, sur la mise en place de l'agilité à l'échelle pour ceux à qui, euh, à qui ça parle, euh, dans une DSI, euh, et donc sur tout ce qui est accompagnement des collaborateurs, des, des managers et euh, de la direction dans le cadre de ce projet-là. Et toi, du coup, un poste complètement différent. Oui, oui j'imagine bien. Donc, je suis euh, ingénieur consultant junior en RPA, donc en robotique virtuelle, et je travaille sur des thématiques d'automatisation des processus à faible et moyen degré de criticité pour faciliter la vie des différents départements métiers de l'entreprise cliente ou en interne. Donc euh, par exemple, je travaille dernièrement dans une boîte qui est fait dans la pharmaceutique et le cosmétique. Et c'est une boîte que vous connaissez forcément très bien et qui organise plein d'événements où on prend énormément de photos, que ce soit pour des finalités en interne ou alors pour des campagnes publicitaires en externe. Et euh, avec les lois RGPD, on a besoin de demander le consentement. Et étant donné qu'ils font énormément d'événements, il faut demander le consentement de 500 voire 1000 personnes des fois. Et ils avaient, ils avaient besoin d'un outil qui leur permette de réaliser cela de façon assez ergonomique. Et rapide. Donc c'est là qu'intervient la RPA. J'ai utilisé des robots, des robots virtuels, mmh. par exemple, pour faciliter un certain nombre de processus en interne dans l'application qui a été créée à ce, pour, ce, pour cette finalité-là. Florence, on recrute quoi comme type de poste, comme volume Alors on propose des offres de stage et d'alternance dans tous nos métiers. Donc on conseil en management et organisation, conseil en technologie, euh, sur vraiment tout type de, de missions et, et, et de technologie également. Donc des développeurs, des chefs de projet euh, dans des domaines très variés, la data, le cloud, l'intelligence artificielle. Vraiment, euh, c'est aussi varié que les missions qu'on propose finalement à nos clients. Et en, sur quel périmètre en France euh... Et on propose des offres de stages en France et à l'international, effectivement. Donc euh, En France, comme je le disais, on est présent euh, pas uniquement à Paris. Donc si par exemple vous faites une école en région et que vous voulez faire une alternance, euh, on propose également des, euh, des stages et des alternances en région. Et puis euh, à l'international également, donc on est présent dans un certain nombre de pays. Alors euh, on ne propose pas euh, les mêmes formats partout, puisque les stages ne sont pas forcément toujours à l'identique euh, comme en France, mais on... On, est, euh, on essaye en tout cas de proposer des opportunités un peu partout. Donc là, on essaie de faire découvrir talent euh, du coup, aux, aux étudiants, aux jeunes diplômés. Vous avez découvert talent comment alors, euh, moi j'ai été cooptée, donc c'est par une de mes connaissances personnelles que j'ai découvert talent, au moment où j'ai commencé à chercher mon stage de fin d'études, et où j'ai commencé à dire à mon entourage que je cherchais un stage dans le conseil, euh, et où cette personne-là m'a dit bah, « écoute, euh, dans, eh bien, dans mon cabinet, <rire> c'est génial, il y a une super équipe qui, qui traite l'accompagnement des collaborateurs, tu pourrais échanger avec eux ». C'est comme ça que j'ai découvert talent. Et toi, on t'a coopté euh, Non, mon ah. cas est assez différent. Je pense que talent a énormément de partenariats avec pas mal d'écoles, dont la mienne qui est Effray Paris. Et lors d'un job dating en fin d'année 2021, je, suis, je me suis rendu sur le stand de talent et j'ai entendu parler de la RPA. Donc pour moi, c'est un secteur que je trouvais nouveau parce que j'ai tout le temps j'ai touché à de la robotique assez classique, pas de la robotique virtuelle, donc ça m'a titillé un petit peu. Et je suis allé réaliser quelques recherches, j'en ai appris pas mal dessus et je suis allé sur LinkedIn comme tout bon chercheur de stage. Et euh, j'ai trouvé une opportunité chez Talent dans le secteur de la RPA que j'étudiais juste avant. Donc je me suis dit, euh, je vais essayer et euh, je vais voir ce qu'il en est. Et il me voilà vale aujourd'hui. Bon choix alors Bon choix <rire> Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir du coup quand vous avez passé, passé vos entretiens pendant, pendant tout ce process d'onboarding alors moi, ce qui m'a donné envie de venir, euh, il y a plusieurs choses évidemment. Euh, la première, c'est euh, l'esprit un peu intrapreneur qu'on peut retrouver chez Talent et dont on a beaucoup parlé pendant l'entretien. Euh, c'est vrai que ce qu'on qu nous dit chez Talent, c'est que les collaborateurs peuvent vraiment créer leur terrain de jeu, euh, qu'on peut explorer de nouvelles choses, de nouveaux secteurs, euh, créer de nouvelles offres selon euh, ce qui nous intéresse et ce qui nous motive. Et euh, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans une entreprise de taille assez conséquente, de garder cet esprit euh, intrapreneur dans l'entreprise. Et le second point, ce que je regardais beaucoup au moment de ma recherche de stage, c'était les entreprises Great Place to Work, qui est un label maintenant très suivi, mais qui était pour moi très important et qui en disait beaucoup sur le cadre de travail qu'on retrouve vraiment chez Talent aujourd'hui. Du coup, Florence, peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur Great Place to Work Oui, alors Great Place to Work, c'est une grande fierté chez Talent. D'abord, ça fait huit ans qu'on est labellisé Great Place to Work, ce qui est assez rare dans le domaine du conseil. Je pense qu'on devait faire partie des premières entreprises à se lancer dans cette aventure. Et puis cette année, on a 82% de nos collaborateurs qui, nous ont, qui ont déclaré que Talent était une entreprise où il fait bon travailler, ce qui est un très beau score donc on en, est, on en est vraiment très fiers et c'est important effectivement Marine parlait de la dimension intrapreneur il y a vraiment une grande convivialité aussi chez Talent les, les gens sont vraiment très enfin, de manière générale effectivement on sent que les gens sont, sont contents de venir travailler chez Talent donc c'est un beau résultat cette labellisation et ce qui est intéressant également c'est qu'on se sert de ces résultats pour définir ensuite notre stratégie on, base, on se base vraiment euh, sur, euh, sur les résultats de cette enquête pour euh, ensuite euh, élaborer des plans d'action et puis euh, s'adapter à ce que attendent nos collaborateurs. Un, vrai, un véritable baromètre interne. En fait. Absolument. J'en profite, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, je vois qu'il y en a quelques-unes qui, euh, qui commencent à arriver. Donc euh, voilà, quelle que soit votre plateforme, un petit commentaire, on y répondra tout à l'heure, et ça permettra également à ceux qui sont en replay voilà, de, de, de voir un peu tout ce qu'on s'est raconté. Euh, c'était quoi ta vision de, de, du métier avant de commencer, euh, commencer ton stage Parce que depuis tout à l'heure, tu as l'air de nous dire que tu as, as découvert la, la RPA. Effectivement, euh, avant ça, comme je l'ai dit, j'ai travaillé principalement sur de la robotique classique. Donc euh, c'est beaucoup d'électronique et pas mal de logiciels. Je n'avais aucune idée de ce que c'était la robotique virtuelle. Donc euh, déjà, il faut savoir qu'avant de passer vos entretiens, talent va vous envoyer des ressources pour que vous puissiez vous... Euh, vous forger déjà une certaine image et euh, comprendre ce que c'est que la RPA. Comme ça, au moins, vous pouvez être sûr qu'en entretien, vous savez de quoi vous parlez. Donc, euh, comme ça, vous n'aurez pas de surprise et vous saurez si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça très pertinent pour moi, parce que ça me permettait d'avoir une autre vision de ce que c'était que la robotique. Et bien sûr, je ne me sentais pas dépaysé, parce que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, l'enseignement euh, fait en sorte que la rigueur, déjà fait en sorte que peu importe le secteur technique dans, dans lequel on devra se retrouver, on n'a pas forcément, on n'est pas dépayssé, on n'est pas perdu. Mm -hmm. Et ça a été le cas pour moi parce que moi j'ai réussi à faire le parallèle entre la robotique physique et la robotique virtuelle. Il y a des concepts qui restent les mêmes. Donc pour moi, je me suis dit, ok, ce secteur-là, il est pertinent pour moi. Ça m'intéresse, ça me titille. Je vais y aller, okay. je verrai. J'y suis allé, j'ai fait un stage et ça m'a convaincu que c'est vraiment ce que je voulais faire. Finalement, ça sera ça un stage ça sert à ça, un stage, exactement. C'est vrai que travailler dans le conseil ou les technologies, ça peut être très abstrait. Enfin, c'est très abstrait d'ailleurs. Je pense qu'on a beaucoup de mal à se rendre compte vraiment du métier qu'on pourrait faire. Et, et donc, ben, du coup, faire un stage, ça permet justement de se tester, de, comme tu le disais très bien, de, de voir si ça peut nous plaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Talent, c'est vraiment un canal de pré-embauche. Donc, quand on... On ré réalise son stage chez Talon. L'objectif derrière, c'est vraiment de pouvoir être recruté en CDI. La si. preuve. Voilà, <rire> la preuve, en image. Du coup, au quotidien, c'est vraiment ça qui, je pense, qui va intéresser nos, nos, nos, nos internautes, les gens qui, les gens qui, nous, qui nous suivent. Voilà, on ne sait pas trop dans quoi on se lance. On ne connaît pas encore, comme l'a dit Florence, très bien, hein, trop bien, très bien les métiers. Donc, au, au quotidien, comment ça s'est passé vos stages euh, alors moi, c'était un petit peu particulier puisque j'ai rejoint Talent en janvier 2020. Euh, donc, euh, ouais, le, en plein Covid. En, en, genre, juste avant, mais euh, deux mois plus tard, on s'en est fait retrouver tous, euh, tous confinés, tous en télétravail. Euh, ce, qui était, euh, ce qui était nouveau, ce full, euh, full confinement, full télétravail. Donc stage un petit peu perturbé par, par le Covid. Mais ce que, ce que je peux dire sur comment s'est passé mon stage, c'est que malgré cette situation euh, compliquée, difficile mmh. à gérer... Euh, pour tout le monde, euh, j'ai vraiment gardé une relation de proximité avec toute mon équipe et avec ma tutrice de stage, qui est aujourd'hui ma manager, euh, qui au quotidien prenait de mes nouvelles, euh, toute mon équipe faisait en sorte de continuer à me former, à me, me donner toujours du, du travail, des missions, pour que je puisse continuer de découvrir le conseil. Donc euh, le stage s'est très bien passé et la preuve, je pense que c'est pareil pour toi Steve, mais si on est là aujourd'hui, c'est que ça s'est très bien passé, euh, mais ouais, un peu mouvementé par, euh, par la situation bien sûr. Ouais, en ce qui me concerne, moi c'est tout l'inverse. Hein Donc moi dès mon arrivée, je suis allé directement chez le client déjà et euh, ce qui est là où les choses ont été bien faites, c'est qu'on m'a envoyé dans la même entreprise, comment mettre le stage. Donc on était tous les deux chez le client et on travaillait euh, pas forcément sur la même mission, mais on travaillait sur le même logiciel et à chaque fois que j'avais euh, des problèmes, j'allais le voir. À chaque fois que j'avais des difficultés, j'allais le voir. Donc, euh, il a su mettre en place euh, cette relation de confiance-là qui me permettait de lui demander toutes les questions que j'avais. Mm -hmm. Il n'y avait pas de questions, on va dire, peu intelligentes. Jamais de mauvaises questions. Il n'y a jamais de mauvaises <rire> questions. Donc, euh, à côté de ça, avec les équipes, on a, on a ce qu'on appelle les Scrum Meetings tous les lundis. Donc, euh, ça nous permettait de garder le lien déjà entre équipes. Et maintenant, dans tout le département, on a des sessions plénières chaque deux semaines où euh, un des collaborateurs va présenter la technologie qu'il utilise dans sa mission. Donc, ça nous permet aussi de voir comment ça se passe ailleurs. Et si on rencontre les mêmes problématiques que le collaborateur en question, soit, si on a bien compris, on peut appliquer la solution qu'il nous a présentée, soit on va, on va repartir vers lui pour lui demander comment est-ce que tu l'avais fait, lui demander plus de détails. Donc, il y a vraiment cet aspect de solidarité-là qui rentre en compte. Donc, c'est comme ça que c'est passé pour moi. – Donc, en résumé, jamais seul ?– Jamais. – Jamais. – Et par contre, on vous a demandé d'apporter le café ou pas alors suis en télétravail, <rire> C'est en stage donc. Euh, moi le café je le prenais pour moi-même parce qu'il est très bon. <rire> Et il n'y a pas eu de bisutage parce que c'est vrai qu'on on on peut craindre un bizutage, non. on peut fait des <rire> de squats ou de soulever des poids, ça va Donc, no pour notre prochain non. process d'unboarding, on va, on va y réfléchir avec, euh, avec Florence. <rire> euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans vos missions alors moi, ce qui me plaît, euh, tout d'abord, il y a deux choses qui sont très importantes pour moi dans le, dans le travail. C'est en effet euh, l'émission, mais il y a aussi le cadre. Et euh, on en a parlé un peu avec Great Place to Work, tu disais, avec le lien que avec l'équipe, tes Scrum meetings etc. C'est également un point qui est très important mais sur l'émission missions moi, ce pourquoi j'ai fait du conseil et c'est pourquoi je suis très contente d'en faire aujourd'hui c'est de pouvoir découvrir un grand nombre d'entreprises, un grand nombre de problématiques d'entreprises de tailles différentes, de secteurs d'activités différents et par exemple j'ai parlé de ma mission actuelle tout à l'heure mais avant ça j'étais dans une autre entreprise sur l'animation de communauté et de la communication dans le cas d'une fusion. Juste avant j'étais dans une autre entreprise sur l'accompagnement d'un projet entrepreneurial donc des problématiques complètement différentes. Et quand on est curieux, qu'on aime toucher à tout, c'est un très bon moyen de découvrir plein de choses. Oui, c'est ça, parce que finalement, avec votre jeune expérience, vous avez déjà fait plusieurs missions vraiment, vraiment différentes. Tout à fait. Donc, c'est super. J'imagine que c'est super enrichissant. Exact. Pour ma part, j'ai travaillé rien qu'en stage, J'ai travaillé chez deux clients et ça m'a permis de vraiment savoir si le conseil, c'était ce que je voulais faire ou pas. Donc, à côté de ça, pour moi, il y a l'équipe qui rentre en compte qui était vraiment très, très intéressante. Et euh, on se rend vraiment compte que euh, l'esprit de rugby, c'est vraiment ce qui anime Terland parce qu'on est vraiment très soudé, ouais. au-delà des after-work, au-delà des événements qu'on organise. Donc euh, c'est ça que j'ai vraiment aimé, au-delà de la technologie même, qui est, euh, qui est euh, très novatrice, parce que la RPA, ça date de 2016, c'est encore jeune par rapport à d'autres, qui est très puissante et très, très intéressante, parce que ça permet d'aborder pas mal de thématiques euh, qu'on ne pouvait pas encore aborder avant. Donc ça permet d'automatiser les processus et de gagner en temps, mais de façon folle, vraiment. Donc pour moi, c'est en fait tout ce caractère euh, novateur et euh, le fait que l'équipe soit soudée, que l'entreprise euh, soit solidaire, qui m'a poussé à rester. Ah ben, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Donc du coup, pourquoi vous êtes resté enfin, J'imagine que vous avez sûrement été dragué euh, par d'autres euh, cabinets, d'autres entreprises. On sait que le marché de l'emploi est, est tendu. Euh, donc, du coup, pouvoir... pourquoi Marine, du coup, pourquoi tu, tu nous as, as choisis Alors, il y a plusieurs aspects. Donc, le, le stage s'était très bien passé malgré le contexte, j'en je, ai déjà parlé. Euh, mais j'ai très vite été responsabilisée pendant mon stage et autonome sur un, un certain nombre de projets. Et je crois que c'était quelque chose de très intéressant de proposer aux stagiaires de pouvoir porter des projets euh, en interne. Et l'autre point, c'est que malgré donc, la situation qui était très compliquée, euh, j'avais ce contact quotidien avec mes managers, euh, avec mon équipe, euh, qui ont fait beaucoup pour que je puisse rester aussi malgré euh, la situation euh, très incertaine du Covid, une uh, situation économique très compliquée uh, pour uh, tout le monde et puis mm -hmm. peu de visibilité sur, uh, sur la suite et uh, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a séduite finalement et uh, qui fait que j'étais uh, très reconnaissante de, de ce qui avait été fait à ce moment-là. Et C'est vrai que pour nous vraiment les, les, les stagiaires, les alternants, c'est vraiment des postes à, à, à part entière. Hein, et pas juste un pion dans l'entreprise. Uh, on le voit oui. à travers vos missions, à travers oui. les responsabilités qui commencent finalement assez, assez à tôt, tôt. Dans, une, dans une carrière. Tout à fait. Florence, en, en résumé, c'est quoi les, les opportunités pour, euh, pour un jeune stagiaire qui arrive chez talent C'est quoi les perspectives Alors les perspectives pour, pour un étudiant qui nous rejoindrait euh, en stage, ben, d'abord c'est effectivement la variété des missions, donc euh, quelle que soit la formation, euh, de pouvoir euh, intervenir euh, aussi bien dans le conseil en management et en organisation, ou sur des aspects plus technologiques, et vraiment j'insiste sur des leviers technologiques de pointe, euh, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais euh, on, les domaines comme la data, le cloud, on sait que c'est des éléments qui sont structurants pour nos clients aujourd'hui, donc on est vraiment au cœur des transformations des entreprises. Euh, donc euh, une, une opportunité vraiment de découvrir euh, tout, euh, tous ces métiers et puis euh, également de se faire une idée de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on n'a pas envie de faire. Euh, on, a, on propose 150 offres de stage et d'alternance euh, pour 2023, donc en France et à l'étranger, comme euh, on le disait tout à l'heure. Donc il euh, y a vraiment matière à euh, trouver le, le stage euh, qui vous plaira. D'ailleurs, il y a la, normalement la, la liste des postes, et c'est qu'une une grande partie des listes des, des postes qui s'affichent euh, à l'écran. Euh, comment on postule C'est tout bête, mais... Euh... C'est quoi le, le canal privilégié pour, pour entrer en contact avec talent. Alors il y a plein de manières de, de postuler. Hein. Donc, on peut être coopté par exemple, comme Marine, si vous connaissez quelqu'un chez Talent ou si au sein de votre école, vous, rencontrez des, vous savez qu'il y a des gens qui travaillent chez Talent, vous pouvez vous faire recommander. Vous pouvez également, ben, comme la festive, participer à un événement dans une école dans lequel on va mener une action, donc, soit le forum de votre école ou une intervention peut-être dans un cours. N'hésitez pas à aller discuter avec les collaborateurs de talent à cette occasion. Et puis ensuite, il y a tous les canaux euh, digitaux, notre site web, où on a tout un tas d'offres de stage euh, auxquelles vous pouvez postuler. Si vous ne savez pas trop, on a une offre de stage euh, un peu générale, où vous pouvez également postuler si vous ne savez pas vraiment à quel euh, encore vers quel euh, domaine vous orientez et puis évidemment LinkedIn, les réseaux sociaux en général. C'est ça, suivez-nous, abonnez-vous sur, sur toute notre plateforme pour suivre notre actualité. On a pléthore de questions, euh, merci merci à tous sur les différentes plateformes, je vais essayer de les, les rassembler un petit peu. On a une première, une première, enfin, plusieurs questions un peu de, de, de domaine. Euh, on a Mohamed qui nous demande s'il est possible de faire une alternance en cybersécurité euh, chez talent alors très bonne question. Euh, on commence vraiment à, être, euh, à avoir de belles références sur la cybersécurité. Donc euh, je pense effectivement qu'il y, y aura des opportunités à prendre. Euh, et Myriam qui nous demande si on prend des personnes en reconversion dans la data et la BI. Alors on propose des reconversions effectivement. Euh, on a un programme actuellement d'ailleurs euh, euh, euh, dans le domaine du, euh, du développement là pour le coup. Euh, mais on a régulièrement des programmes de reconversion effectivement pour des personnes qui seraient... Euh, Effectivement, qui souhaiteraient découvrir un nouveau métier. Ça, c'est top. Euh, une question pour, euh, pour Marine. Euh, Est-ce qu'en plus de tes missions, tu participes à des actions en parallèle Oui, tout à fait. On n'en a pas du tout parlé. Là, mais C'est vrai qu'en euh, qu plus, euh, qu plus de la mission, on a encouragé à participer à différents projets en interne. Euh, donc moi J'ai notamment euh, la chance d'intervenir sur un projet transverse dans le cadre de, de la refonte du process d'intégration euh, pour les collaborateurs qui nous rejoignent. Donc euh, Si vous nous rejoignez, vous pourrez en profiter euh, très certainement. Euh, on a mis en place différents dispositifs pour accueillir au mieux les nouveaux collaborateurs. Et en plus de ça, dans mon équipe, on est vraiment encouragé à développer des offres sur, euh, sur ce qui nous intéresse. Euh, donc euh, Moi, notamment sur les nouveaux modes de travail, euh, ce qui est très vaste, mais, euh, mais regroupe plein de choses très intéressantes. Et euh, sur euh, les problématiques de changement de gouvernance et de prise de décision dans les entreprises, ce qui recoupe un peu avec ma mission. Ce que j'allais dire, c'est ouais. des sujets qui sont à la fois très différents de ton cœur de métier, mais qui peuvent te servir après sur tes, sur tes missions futures. Exactement, l'objectif c'est vraiment de faire grandir l'équipe et développer un, un nombre d'offres plus important pour derrière pouvoir les utiliser chez nos clients, euh, mais ça nous permet en plus des missions de nous investir sur d'autres sujets qui sont de même proche de ce qu'on peut proposer chez les clients, mais nous permet de nous sortir un petit peu de, de notre quotidien et en plus de ça, j'ai je, je, également un projet de recrutement et intégration au sein de mon équipe, D'accord, un peu mon, mon dada donc, à l'intégration. Ouais. Hein. Ouais, je vois ça, <rire> es bien occupée nous oui. donc. <rire> euh, Fatma qui demande comment se déroule le process de sélection des stagiaires, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Alors c'est un processus de recrutement euh, qui se déroule euh, par plusieurs entretiens, donc euh, en général euh, deux voire trois entretiens. Donc vous postulez ou vous venez nous voir sur une action école, vous nous envoyez votre, votre CV euh, directement sur euh, notre site. Et ensuite, si votre CV euh, correspond à une de nos offres, vous êtes sélectionné et on vous propose assez rapidement, normalement, une, <coughs> un entretien. Et les critères de sélection, on nous demande c'est quoi les, les critères de sélection Alors ils sont très stricts. <rire> <rire> Attention <rire> Alors, euh, alors évidemment les critères de sélection, quand on est étudiant, on peut pas vraiment se baser non plus sur votre expérience. Donc vraiment, euh, renseignez-vous bien euh, sur, euh, sur talent, sur ce qu'on fait, euh, sur euh, ce qui vous a donné envie euh, de postuler. Euh chez nous, c'est vraiment la motivation, euh, le premier critère de sélection euh, pour euh, un stagiaire. Et puis euh, également, euh, ben, valoriser toutes vos expériences, euh, y compris les expériences que vous pouvez avoir eues à titre personnel. Vous n'avez peut-être jamais réalisé de stage, mais vous avez peut-être fait un petit job étudiant, vous avez peut-être fait du babysitting, vous vous êtes peut-être investi dans une... Euh, une association dans votre ville, donc valorisez également les compétences que ça vous a permis de développer. C'est vraiment important, c'est vraiment sur ces critères-là qu'on pourra vous évaluer. Et puis après, il y a également euh, ben, le fit avec la culture talent. Donc, euh, marie Steve vous en avez déjà pas mal parlé, mais chez talent, on est entre une entreprise vraiment conviviale. Il faut aimer euh, être en équipe, euh, aller à des after-work. Euh, très ouais. dur, très très, très dur. Très difficile. <rire> Euh, J'ai une question euh, un peu plus technique, donc je ne sais pas si tu as la réponse, sinon on la mettra en commentaire un peu plus tard. Quel est le taux de transformation des stages PFE en CDI chez Talent Alors les stages PFE, c'est les stages de projet de fin d'études. <rire> Merci. <rire> et, euh, et donc, euh, c'est une, une bonne question. Je n'ai absolument pas le, le taux, euh, d'autant plus qu'on a décidé pour 2023 de recruter beaucoup plus de stagiaires qu'on ne le faisait auparavant. Donc je ne vais pas m'avancer. En tout cas, l'objectif, c'est d'en recruter le plus grand nombre. Donc pour moi, c'est un minimum 50% de nos stages qui devraient être transformés en, en CDI, et euh, bien au-delà si, euh, si, euh, si… Oui, si ça fit. Et puis de toute façon, c'est clairement l'objectif affiché. C'est hein, l'objectif. C'est-à-dire que, que l'idée, c'est de transformer un maximum de, de, de stages en, en CDI derrière. Absolument. Euh, je, je, je, Excusez-moi, je, je, parcours, je parcours les questions. Il y a une petite question pour, pour moi, enfin, du coup je vais me l'approprier. Euh, une question de Kevin qui dit vous êtes en, dans la salle de musculation du Stade Français-Paris. Est-ce qu'il y a des avantages pour les collaborateurs Donc oui. Euh, tout à fait, il y a des avantages en fait, en tant que partenaire du Stade français depuis de nombreuses années. On a notre logo sur le maillot. Euh, on fait profiter les collaborateurs de, de places dans le cadre de jeux concours, dans les tribunes, parfois, parfois en loge. On, fait, on organise des rencontres avec les joueurs, on fait gagner des maillots, des, des, des, des, des, des produits aux couleurs du, du Stade français. Et tout au long de l'année, on essaie vraiment, vraiment de faire vivre et de faire vibrer le rose en, en interne. Et également pour les collaborateurs qui sont en région. Euh, on a la chance de pouvoir euh, également offrir des places pour les, pour les, lors des déplacements du, du stade français euh, en région, dans les grandes villes du top 14. Euh, voilà, donc euh, si vous aimez le rugby, euh, bah, vous êtes les bienvenus. Et si vous n'aimez pas, on va vous convertir. <rire> Et alors, j'ai l'impression que ça se, ça se calme un petit peu. Euh, une question, euh, une, je crois que c'est peut-être une dernière question à prendre. Question de Pauline. Euh, quelles sont vos actions en, envers le climat au sein de l'entreprise alors, c'est une très vaste question. Et, et euh, déjà, bon, un premier élément qui est important, c'est que, euh, le, le, on va dire le sujet du climat et plus largement la responsabilité sociale des entreprises. C'est un sujet qu'on traite euh, beaucoup avec nos clients. C'est un sujet qui est au cœur de la transformation des entreprises aujourd'hui, qui est une préoccupation importante. Donc, en tant que cabinet de conseil, nous, on va accompagner nos clients sur ces sujets-là. Et comme tous les sujets importants et structurants pour une entreprise, on va déjà se les appliquer à nous-mêmes. Donc au sein de l'entreprise, il y a un certain nombre d'initiatives. Donc je peux en citer quelques-unes. On a par exemple une communauté de collaborateurs climat et écologique et une communauté, comme il y en a beaucoup chez Talent d'ailleurs, qui s'est vraiment créée spontanément autour de plusieurs collaborateurs qui souhaitaient ben, euh, réfléchir et euh, s'engager et, et, euh, et s'enrichir sur ces, sur ces sujets. Euh, on est, euh, donc, on, en tant qu'entreprise, on souhaite vraiment euh, euh, se développer beaucoup et s'engager sur le sujet de la RSE. On déménage bientôt dans des nouveaux locaux, par exemple, et euh, l'objectif, c'est... Évidemment, d'avoir des locaux plus beaux et plus agréables, mais surtout d'avoir des locaux qui sont beaucoup plus responsables en termes de consommation d'énergie, par exemple. Donc, ce sont vraiment des sujets auxquels on est très attaché en interne. Euh... Et plein de sujets à l'avenir, d'ailleurs, à développer sur, sur ces thématiques-là. Ben, des terrains de jeu. Euh, chez, les hein. et chez les clients aussi, d'ailleurs. Chez les clients aussi, oui. Alors, je, je vais attendre encore une petite minute, je ne sais pas si vous avez encore quelques questions euh, avant qu'on qu qu vous quitte. Euh, en attendant de voir si on a une questions, est-ce que vous avez un, un, un petit mot de la fin pour nos, pour nos futurs stagiaires et alternants bah, Rejoignez-nous <rire> oh là là, là, oui, oui, le euh, Les Afterworks sont super, on organise énormément d'événements. En parlant <rire> d'événements, nous avons euh, la, un événement de e-sport à la maison euh, du e-sport dimanche. Venez nombreux je serai peut-être là. Mais en tout cas, si vous aimez bien le e-sport et Rocket League, n'hésitez pas à passer. C'est ça, passez nous, passez nous voir, c'est la finale de notre grand tournoi talent series que vous avez peut-être vu sur, sur tous nos réseaux sociaux. Euh, il y a quatre équipes étudiantes, trois équipes étudiantes, une équipe talent qui vont s'affronter. Euh, il y aura le collectif Rocket Baguette pour, pour caster cet, cet événement en live. Donc euh, voilà, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de nous rejoindre, envoyez-nous un petit message en commentaire, on vous, on vous contactera. Quel bel ambassadeur <rire> <rire> Ah ben vous voyez, j'ai bien fait d'attendre, il y a une autre question. Euh, comment l'intégration de l'étudiant se fait dans l'entreprise alors l'intégration de, de l'étudiant se fait comme l'intégration pour tous les collaborateurs, c'est-à-dire directement dans son équipe. Hein. C'est ce que Marine expliquait, même si euh, assez rapidement euh, on s'est retrouvé confiné, mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'est ce que tu expliquais bien. Et alors euh, pour toi, Steve, euh, tu étais directement euh, en mission. Donc l'intégration euh, se fait. Alors on a une journée d'intégration hein, chez Talent, auquel tous les collaborateurs participent, donc, qui, ont, qui ont lieu très régulièrement. Et ensuite ça se fait directement au sein de l'équipe, alors soit tout de suite chez le client, soit euh, au sein du, de, de l'équipe euh, au siège et puis euh, assez rapidement en mission client. De toute façon, tous les stagiaires euh, vraiment sont, sont intégrés euh, sur des missions existantes. Je suis relancé, j'ai mis une pièce dans la machine, c'est reparti. Euh, Mohamed demande s'il y a des stages et alternances qui sont possibles sur le site de Lille. Alors.. Euh, Partout, donc euh, je ne sais pas exactement en quoi et combien là sur l'île, mais on prend des stagiaires partout. Donc n'hésite pas, Mohamed, à te rendre sur notre site et demande en même temps s'il y a des événements recrutement dans la région lilloise. Pareil, un seul conseil, abonne-toi à, à la page LinkedIn et, et aux différentes pages sur les réseaux sociaux de, de talent. Comme ça, tu pourras suivre toute notre actualité, mais régulièrement, on participe aussi bien à des événements avec les écoles, avec les écoles que, oui. des grands, que des grands salons et des grands rendez-vous de, de l'emploi. Donc je pense que tu pourras croiser des talents sur place. Euh, Raline nous demande, pouvez-vous nous parler de la formation des étudiants en stage chez Talents Steve en a un petit peu parlé, lui, quand il a commencé dans son onboarding. Peut-être, est-ce que as, tu as fait des, déjà des formations depuis, euh, depuis ton onboarding euh, Oui, depuis mon onboarding. Déjà, pendant, avant ton entretien, on t'envoie de la ressource pour te former. Mais même en stage, on te donne l'opportunité de passer des certifications autant que tu peux, <rire> déjà. Donc, euh, toutes les façons, moi, je me dis c'est déjà ça de prix parce que tu n'es pas obligé de rester dans l'entreprise, mais ces certifications-là, tu peux les garder, tu peux les garder. Donc le but c'est de te faire monter en compétences, que tu restes de l'entreprise ou pas. Donc c'est vraiment ça leur objectif. Donc pour moi c'est euh, c'est comme ça que ça s'est passé. On m'a laissé l'opportunité de le faire et je l'ai fait. J'attends quelques secondes, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. De toute manière, n'hésitez pas, euh, voilà, le, le, le live il va être disponible en replay. Donc si vous avez des questions, si vous débarquez en cours de route et que vous n'êtes pas sûr qu'on y ait répondu, regardez le replay. Et puis voilà, posez un maximum de questions. On continuera à rester connectés pour, pour vous répondre par écrit. Un grand merci à euh, tous les trois euh, de vous être rendus disponibles, euh, même si je ne vous ai pas imposé de, de, de, de porter des, porter des poids. <rire> Ça sera pour un prochain, un prochain rendez-vous. Merci à tous euh, voilà, d'être venus si nombreux sur nos différentes plateformes pour ce live. Et puis, euh, on, attend, on attend plus que vous. Rejoignez rapidement notre, notre terrain de jeu. On vous attend. À bientôt. À bientôt Merci. À bientôt.